Là où le mandat a commencé, il n'y aura plus d'abonnés. Tout seul avec le vent. Chut. Eh oui. Oh les baleines. Les baleines. Abonne-toi à la chaîne Diacon. Oui. Bien chez Diacon. Yes. Open. <rire> Vas-y. Fais le pas. Coucou, on s'est connus comme ça. <rire> abonne-toi. Oui, oui, oui, oui. Euh, oui, abonne-toi. Euh, oui, oui. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi. D'accord, abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne -toi. Allez.